Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce dimanche 25 septembre 2022. Elle va se réaliser très précisément à 3 degrés du signe de la balance, 3 degrés du signe de la balance pour l'emplacement, et à 21h56 en temps sidéral, c'est-à-dire très proche de minuit, ce dimanche 25 septembre ici Hein, en métropole, voilà, hein, c'est 23h50, un truc comme ça. Bref, qu'est-ce que ça induit Ça induit, vu de la Terre, une nouvelle Lune. Qu'est-ce que c'est Cela signifie que, vu de chez nous, on est sur un système géocentrique, on regarde ce qui est autour de nous, le Soleil et la Lune sont dans le même axe, mais comme ça se passe à minuit, déjà qu'on ne voit pas la Lune, sauf en cas d'éclipse, hein, voilà et que ça se passe à minuit chez nous, on ne va rien voir du tout dans le ciel, c'est de l'autre côté de la, de, la, de, de la planète en fait tout simplement. Eh bien cette nouvelle lune dans tous les cas va apporter une énergie pendant à peu près un mois qui va en agacer certains et en favoriser d'autres. Alors commençons tout de suite par ceux qui risquent d'être agacés. Par cette, durant cette nuit du euh, dimanche 25 septembre. Ceux qui sont placés au tout début du bélier, au tout début du cancer, au tout début du Capricorne, hein, euh, vu qu'elle est en début balance, donc opposition, puis de demi opposition, ce qu'on appelle les carrés, et eh bien vous trois, essayez de vous coucher tôt, essayez d'éviter les tensions dans la journée de dimanche pour être sûr que ça se passe bien et pour arriver en forme et pour me gérer la journée de lundi 26 dans des bonnes conditions. Maintenant, ceux qui vont bénéficier au mieux de cette énergie, parce qu'une nouvelle Lune, c'est porteur, c'est un redémarrage, c'est un cycle lunaire. Donc on, on met en adéquation notre, notre sensibilité profonde incarnée par la Lune et toute notre capacité à conscientiser des objectifs de façon beaucoup plus lucide. L'intuition de la Lune, l'analyse pratique, logique, lucide, lumineuse du Soleil. Cette juxtaposition des deux engendre un redémarrage de notre visibilité d'ensemble sur un tas de choses. On redémarre, hein, on fait le point, en quelque sorte, hein, on, fait, on fait le tri, en quelque sorte, et puis paf, on repart sur un nouveau cycle. Ceux qui sont privilégiés, favorisés avant tout, sont mes signes d'air, là, pour un mois. Hein, une nouvelle lune qui démarre pour vous. Mes balances, complètement favorisées, parce que c'est chez vous que ça se joue, elles hein, se réalisent chez vous. Également mes versos, également mes gémeaux. Et les deux signes qui sont, maintenant vous commencez à connaître le truc, à 60 degrés en amont, en aval, mes lions et mes sagittaires. Donc ceux qui bénéficient, mais ad maxima, de l'apport d'énergie, de conscientisation, de lucidité, d'intuition, qui est lié à ce signe de nouvelle lune, il y en a cinq, je les refais vite fait, vous pouvez en sourire. Mes gémeaux, euh, mes lions, mes balances, mes sagittaires et mes versos, vous cinq, le cycle qui démarre, il est pas mal, il est à saisir, vraiment, hein. là il y a des, des mises au point, des clarifications, des enjeux qui se redessinent, euh, ça peut être fait de façon tout à fait constructive, bon, on est toujours tributaire d'un côté global, d'un contexte de vie individuel, mais en ce qui concerne l'influence planétaire, elle est bonne. Mais il n'y a pas que ça, parce que là j'ai favorisé cinq d'entre nous, un peu tiré sur trois, hein, mes pauvres débuts euh, Bélier, début Cancer, début Capricorne, passe vite une nouvelle lune, hein, l'influence de l'aspect en lui-même, le lendemain, pouf, il est loin, hein, la lune fait, je ne sais plus, 13 degrés par jour, le lendemain, elle est partie, quoi. Ça devient grave tout ça, hein, ce n'est pas des Plutons, des Saturnes, ça reste des épiphénomènes extrêmement légers, rapides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a également pour mes signes de Terre. J'en ai parlé dans l'horoscope, mais je vais en reparler un petit peu là aussi. Il y a actuellement dans le ciel des planètes qui se veulent du bien hein, pour mes signes de Terre. Vous allez voir, il y a Mercure, la communication, dans le signe de la Vierge, 26 degrés. Vénus, l'amour, dans le signe de la Vierge, 24 degrés. Pluton, dans le signe du Capricorne, 26 degrés. Uranus, dans le signe du Taureau, 18 degrés. Donc on, on sait que ces trois-là, pour les signes de Terre, c'est extrêmement fécond. En ce moment, globalement, la toile de fond, que ce soit pour analyser, intellectualiser Mercure, pour que ça soit euh, trouver un équilibre affectif, prendre du plaisir à faire des choses concrètes, marche aussi, Vénus, que ça soit pour faire émerger notre partie créative, Uranus, c'est tout à fait sympa et judicieux, et également pour faire émerger nos ressentis les plus archaïques profonds sur ce qui nous anime euh, au fond de notre âme, en quelque sorte, avec Pluton, c'est pas mal non plus. Mais Capricorne, à condition que vous ayez fait le ménage pour vous, la dernière phase de Pluton, là, jusqu'en mars 2023, elle peut s'avérer profondément constructive, mais à condition d'avoir fait le bon ménage pour partir sur des nouvelles bases. C'est dit. Et puis, lorsque les planètes sont en signe de Terre, comme c'est le cas, les lentes là, hein, euh, que ce soit Mercure, Vénus, Uranus et bien évidemment euh, Pluton, elles veulent chacune à leur, façon, à leur manière, hein, par des jeux de 60 degrés divers et variés, du bien globalement hein, à mes poissons, à mes cancers et à mes scorpions. Hein, c'est un peu chacun son tour, c'est un équilibre. Je ne veux pas vous redécliner en détail les aspects de chacun, mais... Terre et o, vous êtes concerné par ça. Mais le gros morceau, et je reviens, je reboucle sur mon point de départ, le gros morceau reste cette nouvelle lune de ce dimanche, qui, pour l'anecdote, forme tout de même une petite opposition avec Jupiter qui est pile en face, en début bélier. Donc Jupiter qui incarne la chance, l'optimisme, les opportunités à saisir, l'élan vital, voir le bon côté des choses, être dans les clous, prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche, c'est un apport exceptionnel, Jupiter, lorsqu'on a la chance de l'avoir au-dessus de sa tête, on le sait jusqu'au 28 octobre, il protège mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes versos et mes gémeaux, n'oubliez pas ça, hein, il est toujours là, en toile de fond, l'opposition avec cette nouvelle lune fait qu'on peut avoir, des, justement, hein, ce dont je parlais au départ, une, une sorte de surabondance émotionnelle, des pourquoi Parce que Jupiter, la tradition dit, il n'est jamais négatif. Quand il est en opposition, en tension, en carré, bon, c'est une image hein, à prendre au second degré, mais on dit, il rend fou ce qu'il veut perdre. La tradition nous enseigne ça, c'est une image toute faite, il ne faut surtout pas la prendre au premier degré, mais on est dans la dilatation, dans la dispersion, dans l'excès, dans l'impatience, dans l'hypersensibilité, dans l'amour propre. Voilà les aspects lorsque Jupiter est excessif, dirons-nous, hein, en angle tendu. Et là, euh, c'est vrai qu'il y a une opposition entre cette nouvelle Lune et Jupiter, donc les, les, les trois dont je parlais au départ, soyez un tout petit peu plus vigilants que d'habitude, mais dans tous les cas, il protège très globalement les cinq que j'ai cités, jusqu'à fin octobre, on l'a vu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes verseaux. Voilà, c'est dit. Voilà, c'était un peu le ciel dans son ensemble, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai peut-être pas assez parlé de mes signes d'eau, je vais peut-être rentrer un peu dans le détail. Euh, on est dans des phases où... Euh, allez, on va, le, on va le développer dans le détail, parce que quand même, hein, je vous ai fait un peu inquiéter avec cette, cette nouvelle lune pour vous trois. Il euh, y a toujours des choses qui me protègent, mes cancers. C'est vrai que vous êtes dans l'œil du cyclone de cette nouvelle lune, c'est vrai. Hein, parce que mes pauvres cancers, début cancers surtout, hein, euh, vous avez d'un côté... Euh, Jupiter qui forme un carré avec vous, vous avez de l'autre côté Soleil et la Lune qui forment un autre carré, donc pam, on s'en prend des deux côtés. Mais Capricorne, même problématique, vous avez d'un côté Jupiter en bélier qui forme un carré, vous avez de l'autre côté en balance la nouvelle Lune, hein, Soleil conjoint Lune, qui forme un autre carré. Donc c'est vrai qu'évitez euh, les prises de bec dimanche et lundi matin et tout se passera bien vous deux. Mais, en ce qui concerne, par exemple, mes cancers. Mes cancers, vous avez les planètes en terre qui vous protègent. Quand il y a des planètes en, en Taureau comme Uranus, la part créative prend le relais. Lorsqu'il y a des planètes en terre en Vierge, par exemple comme Mercure et Vénus, on est apte à communiquer, à exprimer son affection, pas mal. Mes Scorpions, même combat. Hein. Mes Scorpions, effectivement, vous avez l'opposition d'Uranus qui vous rend impatient, mais dans un même temps, vous avez la capacité, grâce à Mercure qui vous veut du venant de la Vierge, grâce à Vénus qui vous veut du venant de la Vierge, à être en matière de communication et meilleur en termes d'expression de l'affection. Voyons toujours le bon côté. Et enfin, les poissons, certes vous avez l'opposition de Mercure et Vénus en vierge, mais vous avez des protections d'autre part. Vous avez toujours Neptune chez vous qui vous humanise, si besoin en était, mais en général d'être déjà hypersensible, vous avez l'aspect de Pluton du Capricorne qui vous permet de vous fixer des caps de façon plus claire, et vous avez l'aspect d'Uranus venant du Taureau, 60 degrés, qui vous permet d'être un peu plus créatif pour sortir des sentiers battus, et euh, tailler en brèche tout ce qui vous paraissait gravé dans le marbre. Donc finalement, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que même si on a un aspect sur lequel on est un peu sensible, structurellement, on trouvera toujours, toujours, un autre pilier sur lequel s'appuyer. Vous voyez, par exemple, quand ça passe pas très bien en communication, bah, euh, il est assez fréquent que ça passe bien au niveau de l'action ou au niveau de l'affection et réciproquement. Il hein, y a toujours un truc à puiser pour euh, voir le bon côté des choses et sur lequel on va s'appuyer pour redémarrer et repartir et solutionner ce qui coince. Voilà, je vais vous parler pour terminer, je vais vous parler des aspects autour de la Lune parce que dans l'horoscope, je vous ai fait les petites conjonctions sur le Soleil. Hein, je vous ai dit, voilà, il y a des aspects parfois dans le ciel, quand on regarde un thème que ce soit en collectif, mais c'est encore plus parlant lorsqu'on fait de l'individuel euh, il y a des aspects entre les planètes qui se marient plus ou moins heureusement c'est comme ça, hein, il y en a qui sont copains ensemble et d'autres qui euh, sont beaucoup moins à l'aise lorsqu'on les confronte on va repartir sur le principe des conjonctions je vous ai fait le soleil, maintenant je vais vous faire la lune lorsqu'on regarde une carte du ciel individuelle une hein, carte du ciel, c'est notre carte d'identité astrale lorsqu'on est né, on a fait une empreinte du ciel au moment où on coupe le cordon, au moment où on est physiologiquement autonome, physiologiquement autonome on garde cette empreinte du ciel, c'est notre carte, notre carte à nous, notre carte d'identité, on a chacun une. Et puis une fois qu'on l'a, on regarde ce qui tourne, et puis quand on l'a en visuel, on voit que parfois il y a des planètes qui sont dans le même axe. elles sont conjointes, on appelle ça, ça s'appelle une conjonction, quand elles sont proches l'une de l'autre... On n'a pas ça de conjonction, voilà, c'est tout bête. Et il y a des conjonctions qui sont heureuses et d'autres moins. Alors, c'est ce que je vais faire avec la Lune aujourd'hui. La Lune, c'est la sensibilité profonde. Lorsque la Lune est collée à Mercure, hein, j'ai fait avec le Soleil, c'est les nouvelles Lunes. Lorsque Soleil-Lune, ça renforce les caractéristiques du signe, on ne va pas euh, développer davantage sur le sujet. Lorsque c'est la Lune euh, qui est collée à Mercure, le mental, le phosphore, a 200 à l'heure. Ceux chez qui je vois une conjonction entre la Lune et Mercure sont des profils qui marient l'intellectualisation et l'intuition, l'esprit extrêmement rapide, souvent ils sont même impatients lorsqu'ils sont confrontés à des profils qui leur tirent des laïus pendant euh, une demi-heure, ça les agace parce qu'ils veulent aller droit au but, ils ont compris instinctivement l'idée de fond. Lorsque j'étais conjonction entre la Lune et Vénus, ça crée de l'hypersensibilité hyper réceptivité émotionnelle des profils il faut faire gaffe à pas les blesser parce que attention à ce qu'on dit ils sont d'une sensibilité d'une réceptivité à tout ce qui leur parvient de façon émotionnelle et puis ils fonctionnent à l'affect quoi l'émotionnel domine tout lorsque j'ai une conjonction entre la lune et euh, mars ça donne des profils qui ne tiennent pas en place, et puis qui ont des impulsions, parfois ils vous rentrent dans le lard, ils ne sont pas patients non plus, les humeurs montent. Lorsque j'ai une conjonction Lune-Jupiter, je l'adore la conjonction Lune-Jupiter, parce que ça donne généralement une capacité à puiser un moral positif. C'est ceux qui ont ce fameux talent, en général, d'être capables de remonter le moral d'un régiment dépressif, les conjonctions Lune-Jupiter, j'adore ce truc. Les conjonctions Lune-Saturne, attention à la difficulté qu'on risque d'avoir avec des peurs de l'abandon, des mécanismes du passé, euh, des, des sentiments de frustration, de, de manque d'affection, de, de, de carences affectives sur lesquelles on enquiste. Hein, c'est là où les travaux de réflexion sur soi et sur son passé et les mécanismes de résilience sont les plus utiles, les lunes-saturne, hein, parce que c'est lourd, hein, c'est la lune les émotions et Saturne les restrictions, donc ça bloque, ça freine, puis ça a tellement peur de l'abandon, tellement peur de ne pas être aimé que ça peut être un handicapant au niveau de la vie affective, ça à surveiller ça. Lune Uranus... Ceux qui déménagent toutes les trois semaines. Non, je plaisante, je dis ça parce que j'ai eu en clientèle euh, il y a un bout de temps de ça. Quelqu'un qui était né avec une... une un aspect très aigu entre la Lune et Uranus, avec une Lune en signe d'air, et, et c'est quelqu'un qui avait, mais c'est un cas atypique, hein, elle avait diminué, je crois, 8 à 10 fois en l'espace d'un an, Donc parce qu'elle bougeait beaucoup, elle hein, était, euh, était jeune, remarquez, ça joue beaucoup aussi. Donc il y a un besoin de changer vite, hein, radicalement. Euh, allez, on a le petit sac dans l'entrée, puis on est prêt à partir, Lune-Uranus. J'ai les conjonctions euh, Lune-Neptune. Ah, oh, Lune-Neptune sont les intuitifs. Les, euh, ceux qui ont un talent, un don, une sorte de, de sixième sens, l'intuition au maximum, on sent les choses, tout ce qui n'est pas apparent pour les autres, on s'en imprègne. Alors parfois, ça peut donner un certain flou au quotidien, et puis surtout un besoin d'avoir une distance pour ne pas se faire envahir psychiquement, parce que la perméabilité est trop, trop fine. Et puis enfin, j'ai les lunes conjoints Pluton, les lunes conjointes Pluton sont les inquiets, les angoissés, ça s'apparente aux lunes scorpions, les lunes Pluton. Les lunes Pluton, j'ai pour, pour une image, on avait parlé avec un ami psychanalyste il y a 20 ans, il m'a dit, ce que tu me racontes, Arrive sur, les lunes, sur les lunes scorpion, les lunes pluton c'est un petit peu si on transposait euh, j'adore les images, les métaphores et et, à, partant de l'aube de l'humanité c'est à mon sens plus parlant et, ben, si, on était, il y a, si on revient deux millions d'années en arrière à l'époque on vivait dans des grottes et des cahutes les lunes conjoint pluton, les lunes scorpions, les lunes conjoint pluton on pourrait envisager, envisager que c'était ceux qui euh, la nuit ne dormaient pas parce qu'ils surveillaient l'entrée de la grotte pour protéger la tribu de l'éventuelle entrée des prédateurs qui viendraient boulotter tout le monde et donc l'une Pluton c'est celui qui veille hein. c'est l'instinct, la lune, la nuit, la mer l'enfance, Pluton, les peurs les angoisses, hein. et puis du coup cette, euh, cette hyper vigilance permanente c'est hyper intéressant l'astro on n'arrête jamais d'apprendre voilà, je voulais vous faire un petit coucou à l'occasion de cette nouvelle lune et puis c'était l'occasion de vous parler de la lune et puis des aspects avec les autres, hein. là je vous ai fait les conjonctions euh, c'est sans fin quoi plus on sait, moins on sait a très vite. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour euh, toutes les bonnes énergies qu'on partage ensemble. Merci.